Chère Allemagne, je te souhaite en 2017 et pour les années à venir de jouer le rôle historique que tu peux et que tu dois jouer pour la, le relancement du projet européen et d'unité européenne. Tu as tendance à te tourner un peu trop vers le passé, tourne-toi vers l'avenir. Il euh, y a tant de choses que tu peux apporter au projet européen. Euh, tu as une économie vigoureuse, tu peux te montrer solidaire des autres pays européens et tout le monde en sera formidablement reconnaissant. Tu as une politique environnementale qui est très développée que tu peux aider à, et contribuer à apporter à tout le monde en Europe. Tu as une vision aussi de la paix dans le monde et une vision pacifiste qui est aussi très intéressante, qui est une contribution que tu peux apporter à nous tous européens. Deutschland, tu hast die Gelegenheit, eine historische Rolle zu spielen. Ergreif für